O que a senhora que que は、 it's a you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 So I'm going to have this this is to it's <laughs> like it's <laughs> like it's c'est <laughs> <laughs> Did It's a loss. <laughs> <laughs> Excellence. Privert, ancien président provisoire de la République. Mesdames, Messieurs, en vos titres, rangs et qualités, distingués invités, en date du 17 janvier 2023, le gouvernement a publié dans le numéro spécial numéro 2 du journal officiel Le Moniteur, un arrêté relatif au Conseil de la transition, HCT. Une structure prévue dans l'accord signé le 21 décembre 2022, accord intitulé Consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes. Une démarche concertée. Et cette démarche concertée entend apporter une solution haïtienne à la crise actuelle. Nous sommes ici réunis aujourd'hui, 6 février 2023, pour la cérémonie d'installation du Haut conseil de transition HCT. Cette date va marquer le cours de notre histoire. Elle devrait désormais nous rappeler une décision souveraine de nous entendre comme nos ancêtres l'ont fait. Pour le pays, pour les ancêtres, marchands unis, marchands unis. Pour Haïti, pays ancêtres noyaux, en nos marchés, main dans la main. Qu'il vous plaise de vous lever, nous allons entonner le premier couplet de la Dessinienne qui sera interprété. Pays pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis. Dans nos points de traître, du sol, soyons seuls mais.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 ancêtres ou Haïti ou nos ancêtres c'est pour marcher dans la main non m'étendre pas faire pour guêtrer nous fait pour une seule mais nous In our march, dans la main, main. in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 de la période intérimaire des 10, 11, 12, 13 et 14 septembre 2021, publié au journal officiel de la République Le Moniteur en date du 17 septembre 2021. Vu le consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes du 21 décembre 2022, publié au journal officiel de la République Le Moniteur en date du 3 janvier 2023. Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, amendé par celui du 6 janvier 2016, vu la loi du 4 mai 2016, remplaçant le décret du 16 février 2005 sur le processus d'élaboration et d'exécution des lois de finances, considérant que le consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes du 21 décembre 2022 a créé un organe dénommé Haut Conseil de la Transition ACT dont l'objectif est de favoriser le dialogue national, de la recherche de consensus sur les jalons à poser pour signifier les lignes de rupture d'avec les mauvaises pratiques et sur les grands chantiers de la période de transition notamment en matière de sécurité publique, de constitution et d'élection, de réformes économiques, de justice et d'état de droit, de sécurité sociale et alimentaire. Considérant que le ACT est appelé à œuvrer en étroite collaboration avec le gouvernement et qu'il a pour attribution de s'assurer de la crédibilité et de l'intégrité des élections en participant au choix des membres du Conseil électoral provisoire et en organisant des évaluations d'étapes assorties de recommandations pour la performance du processus électoral. Choisir le comité d'experts en charge de la révision de la Constitution auront donné un dialogue politique de haut niveau afin d'élargir la base du consensus entre les principaux acteurs politiques, sociaux et économiques du pays, sur la base d'un programme de sécurité, de réformes politiques, constitutionnelles et électorales, de bonne gouvernance et de mesures économiques et sociales. Coopérer avec le Premier ministre et le Conseil des ministres pour définir une feuille de route comportant des étapes et des délais précis et mettre en œuvre un plan d'action stratégique pour la période de transition. Participer à la reconstruction de la Cour de cassation. Participer au remaniement ministériel, aux changement dans les hautes directions de l'administration publique et aux réformes de la diplomatie haïtienne. Inspirer et s'assurer des réformes économiques, notamment en matière de recettes de l'État, de politique fiscale et monétaire. Veiller à la mise en place et à l'exécution de, de plans global de sécurité publique. Identifier et proposer des réformes en matière de droits humains et de renforcement de l'état de droit. Identifier et proposer des réformes visant la sécurité sociale et alimentaire. Considérant que le HCT est composé de trois membres choisis selon la répartition suivante secteur économique, un membre secteur social, un membre, secteur politique, un membre. Considérant que le secteur économique, le secteur social et le secteur politique ont désigné leurs représentants au HCT, considérant que les parties prenantes ont convenu que le Conseil des ministres fasse publier dans le moniteur, journal officiel de la République, les noms des différents membres du HCT, considérant que les membres du HCT ne peuvent pas être ordonnateur ni comptable de dernier public, de denier public. Sur le rapport du Premier ministre et après délibération en Conseil des ministres, arrête. Article 1er, le Haut Conseil de la Transition ACT, créé par le Consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes du 21 décembre 2022, est composé de trois membres désignés par le secteur économique, le secteur social, et le secteur politique. Monsieur Laurent Saint-Cyr, choisi par le secteur économique. Monsieur Calix fleuridon choisi par le secteur social. Madame Milan Hippolyte Manigal, choisi par le secteur politique. Article 2. L'État met à la disposition du ACT les moyens nécessaires à l'exercice de ses attributions prévues par le Consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes. Du 21 décembre 2022. Article 3. Les membres du ACT ne sont ni en droit, ni en fait ordonnateurs ou comptables de deniers publics. De ce fait, à la fin de leur prestation, pendant la transition, leurs biens ne seront en aucun cas grevés d'une hypothèque légale et ils ne sont pas assujettis à l'obtention de la décharge. Article 4 une application du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 5, le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Premier ministre, donné au Palais national à Port-Prince le 31 décembre 2022 en 219e de l'indépendance, suivre les signatures du Premier ministre et des membres de son gouvernement. Et... Maintenant, nous allons inviter le Premier ministre à remettre les applications aux membres du Haut Conseil de transition. M. Calix Loridor. Je vous invite à nous rejoindre devant pour une photo souvenir. Au Conseil de la Transition, accepter, accepter de faire partie d'une telle structure est un acte citoyen qui a fait appel, vous le comprenez, à un dépassement extraordinaire et à une volonté ferme de servir son pays. Et notre doyenne, Madame irlande hippolyte Maniga, est invitée à prendre la parole au nom du ACD. Le président de la Cour de cassation, mesdames, messieurs, les ministres, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, mesdames et messieurs les grands commis de l'État. Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames et Messieurs les membres du comité de facilitation, chers compatriotes, la chrétienne que je suis a le devoir en ces circonstances particulières de tourner avant toute chose mon regard vers le ciel et d'adresser cette évolution à Dieu le Père pour le remercier de la grâce dont elle est comblée et qui a guidé ses pas pour la conduite à cette chose Depuis que j'ai été appelée à occuper cette haute fonction, je ne cesse de penser à mes parents qui m'ont inculqué cet amour indéfectible de la patrie dans la tradition d'un attachement aux valeurs d'honnêteté, de civisme et du respect du bien public. La solennité du jour me porte à avoir aussi une pensée spéciale.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 le consensus du 21 décembre est-il l'instrument idéal de sortie de cette crise qui perdure La liste des questions est longue et peut-être même sans fin. Puisqu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, accordons au consensus du 21 décembre le bénéfice de la bonne entente. J'en profite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 pour les investisseurs, pour les femmes-mères, pour les professionnels, les cultivateurs, les marchandes, pour les femmes de maison. Il s'agit donc de l'Haïti des gens qui peinent. L'Haïti des gens qui se battent quotidiennement pour un bout de pain. L'Haïti des gens qui se lèvent tôt et qui n'ont nulle part où se coucher le soir venu. Cet ici nous attend au tournant. Nous devons donc, dans un esprit de sérieux, avec le sens de l'abnégation, répondre à cette attente par le rétablissement de l'ordre public, instaurant en cela la libre circulation des gens et des biens, lutter contre la corruption pour une meilleure répartition des richesses nationales. L'heure a sonné de s'impliquer avec désintéressement, dans le seul souci devrait apporter un remède définitif à certains maux qui rongent notre société. Notre pays est à un tournant critique de son histoire. Nous demeurons convaincus que nos soucis sont les mêmes. En répondant positivement à l'appel des signatures du document de consensus, nous avons pris l'engagement de nous mettre au service du peuple. C'est désormais l'unique opportunité de mettre de côté ce qui nous divise et pour prioriser la réussite de notre mission. Ainsi, remercierons-nous ces associations qui ont placé leur confiance en notre patriotisme. Les prescriptions du Haut Conseil de transition sont clairement définies. Tout converge vers un seul objectif, créer un climat favorable à l'organisation de nouvelles élections dans le dessein de reconstituer les institutions démocratiques. Nous devons nous convaincre que la réalisation des, des élections est conditionnée par différents facteurs, dont l'apaisement social et la sécurité assurée sur tout le territoire. À ce compte, nom du HCT, H... CT, oui. Je ne me trouve pas. En appelant aux forces de l'ordre pour qu'elles resserrent les reins, en s'impliquant encore plus dans la lutte contre le banditisme organisé, voué à la déstabilisation permanente de la société et à l'anéantissement des acquis démocratiques. Nous invitons, avec tout le poids de l'autorité dont nous sommes investis, nous invitons les amis de la communauté internationale à tenir les engagements qu'ils ont pris d'assister les organes de maintien de l'ordre dans la lutte contre la malveillance sociale. Nous vous remercions. nous nous faisons le porte-parole de tous les acteurs de la vie nationale pour clamer sans ambiguïté qu'il ne pourra pas avoir d'élection si la sécurité n'est pas rétablie. Les forces nationales et internationales sont tenues de s'accorder pour assurer la paix des rues. Trois grands chantiers nous attendent immédiatement. Il s'agit du remaniement constitutionnel du renforcement du système judiciaire et de la formation du Conseil électoral. Nous devons nous y atteler sans rémission, car les yeux de la population sont rivés sur nous, et pour cela, nous avons une obligation de résultat. Je prends la liberté avec mes collègues et Monsieur le Premier ministre d'inviter les membres de votre gouvernement à s'impliquer dans une démarche dépouillée de rivalité en vue de la mise sur pied et de la réalisation de programmes concrets d'apaisement social en faveur des plus vulnérables. Les délais sont désormais fatigés. Nous avons dès lors l'obligation de répondre aux attentes de la population. Mesdames et messieurs les non-signataires du consensus du 21 décembre, ce n'est à certains égards pas la formule dont vous rêviez. Toutefois, au nom de mes collègues, je réitère et j'insiste, je tends le rameau d'Olivier à tous les acteurs sociaux, politiques, syndicaux, professionnels, culturels, de l'intérieur comme de l'extérieur. Nous n'avons aucune ambition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 d'une cinquantaine de gouvernements de transition et même d'interruption des prescrits constitutionnels. Faisons de ce nouveau cas une opportunité. Chers compatriotes, Chers compatriotes, vos cris nous sont parvenus et témoignent très fort dans notre esprit, puisque nous vivons, nous aussi, au quotidien, vos angoisses et vos soucis. Vous dire qu'en claquant les doigts, tout deviendra beau serait vous leurrer de fausses illusions. Il n'existe pas de recette miracle à la solution de ce que nous vivons. Les citoyens engagés, les travailleurs impénitents, que nous demeurons tous les trois, sont foncièrement conscients des empêchements actuels. Cependant, vous devez comprendre que les élections sont une étape incontournable pour le renouvellement du personnel politique. C'est l'unique moyen de voir nous permettre de choisir celles et ceux appelés à répondre à vos désidérateurs. Nous vous invitons à vous organiser avec la conviction de gagner ensemble le pari et la réussite des élections. Mettez de côté vos ressentiments et vos doutes. Soyez vigilants, mais déterminés. Alors, compatriotes, nous, venez coller les épaules. On nous rassemble, payez changer à gens qui compétent. On nous sonne l'ambi rassemblement. Dans rapport la victoire n'a pas rapporté la victoire quand même. Ne dites pas que je ne sais pas lire le, le créole. Hein, C'était <rire> mal tapé. <rire> Dessaline te dit, ça pas fait m en rien que je critique, que je condamne si moins sauver le pays. Non, pas une prétention sauvée. Mais on commence très mal. Policiers, nous, yo. nous, nous, qui dans la ria, qui avons fait face carré à nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, Et, nous, oh, Dieu. Oh là, là. Bon. nous, alors je vais identifier ce qu'ils ont dit. Nous connaissons qui ça n'a supporté et nous partageons ça n'a supporté et nous décidons pour nous aider, nous résoudre tout problème que nous supporté. Population, c'est sur nous que nous ne pas la gueule. ça qui nous, mêmes mêmes au conseil. Nous connaissons ce qui fait nous mal. veuillez mauvais zangui cap a divisé nous. Ne pas liées, que ces colonne, que colonnes qui battent. Nous voulons que nous connaissons, que nous mettre compter sous nous. Le Conseil a fait tout ça capable pour aider à croire sécurité et pour permettre à chaque Haïtien vivre. Libre et libé, ça la paresse. Que mon Dieu, bénisse Haïti. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Maniga. Nous sommes dans une situation exceptionnelle, faisons de ce cas une opportunité. Merci beaucoup, Madame Maniga. Et à présent, nous invitons le Premier ministre, M. M. Henry, à nous rejoindre pour son discours de circonstance. Madame, Messieurs les membres du Haut Conseil de la transition, Monsieur le Président de la Cour de cassation et du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le Président Privert, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les membres du comité de facilitation, Mesdames et Messieurs les signataires du consensus du 21 décembre, Chers compatriotes, Aujourd'hui, c'est un jour où une lueur d'espoir, où une espérance apparaît. Aujourd'hui, c'est un jour où la volonté de vivre ensemble, la ténacité et la persévérance prouvent qu'ils sont des vecteurs de changement. Aujourd'hui, Manuel, revenant de Cuba avec les paysans de fond rouge, organise un grand combite pour nettoyer la source, construire les canaux,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 et faire tout notre possible pour rassembler un maximum de compatriotes autour de ce que nous allons faire. Dois-je rappeler ici que le jour même de ma prise de fonction en tant que chef de gouvernement, je m'étais engagé devant la nation à prendre mon bâton de pèlerin et aller à la rencontre des divers secteurs de la vie nationale en vue de construire un consensus suffisant autour d'un accord politique. C'était, à mon sens, un passage obligé. Si nous voulons sortir durablement de la crise, rompre avec les anciennes pratiques politiques et engager notre pays sur la voie de la modernité politique et économique. Cette promesse, je l'ai tenue. C'est un objectif que j'ai poursuivi sans relâche.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 en vue d'élargir le consensus et de rassembler davantage de compatriotes et des secteurs autour d'un pacte de gouvernabilité. Permettez-moi de féliciter ceux des signataires de l'accord du 11 septembre qui ont compris que la conjoncture exigeait de chacun de nous un dépassement de soi. Vous avez eu de la patience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 à faire le consensus autour du nom de madame Mirlande maliga le fait que de multiples groupes organisés de la société civile se soient entendus sous le nom du révérend calix fleuridor président de la fédération protestante d'haïti et enfin le fait que le secteur privé des affaires toujours si réticent à s'afficher en politique ait bousculé ses habitudes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 pour vous mettre en situation d'accomplir votre mission. Vous pouvez compter sur la collaboration de nous tous, sans exception. Nous devons apprendre tous à faire preuve de pragmatisme et de flexibilité dans nos interactions. Je compte sur vous pour que cet esprit d'équipe, de respect mutuel, D'amabilité qui a caractérisé nos relations reste vivace et se renforce chaque jour davantage au fur et à mesure que nous agirons ensemble dans l'intérêt de notre pays et du peuple haïtien. Sem ak frem, joue aller, joue tourner, mais tout joue pas même. Jodia nous fait un bon bec. Jodia nous fait un groupe. Nous une route la longue mais faut nous commencer yon côté. Bon élection élection sans force coupée. Moi pour dire encore nous invitez nous toutes malgré divergence nous pour nous mettre main nous ensemble pour nous sortir pays dans dans malais pandier ça. Après, nous avons réglé l'autre problème yo entre nous. En nou nou plus, le monde peut pas croire que nous capables faire ce que nous fait aujourd'hui. Nous avons paré pour nous faire plus que ça. Je compter sur bon comprendre nous. Nous avons pour nous travailler sur cinq gros chantiers. Tabli, sécurité. Et puis, croient bandit. Continuer réforme économique. économiques. Je vole contre le à tout le monde qui est corruption et bien gérer les ressources de l'État. Passer main dans la Constitution, faire une bonne élection sans monde pas, sans force côté. Et puis, remettre le pouvoir à monde qui est élu. Tout ceci ne pourra aboutir que si un environnement sécuritaire est rétabli pour permettre une reprise normale des activités sur toute l'étendue du territoire et la libre circulation des personnes et des biens. Il n'est pas concevable de demander à des partis politiques et à leurs candidats d'aller faire campagne si l'État ne peut pas leur garantir ils n'ont pas à craindre pour leur vie et celle de leurs militants et sympathisants. Je me réjouis que les signataires du consensus national aient apporté leur soutien unanime à la demande d'assistance d'une force spécialisée présentée par le gouvernement à la communauté internationale pour accompagner la police nationale d'Haïti dans la lutte contre les gangs. Certains pays ont exprimé leur volonté de participer à cette force multinationale, et j'ai de bonnes raisons d'espérer que cette solidarité va se concrétiser. Il est vrai que, compte tenu de la dégradation de la situation, nous aurions souhaité une réponse plus rapide. Je veux saisir l'opportunité de l'installation des membres du Haut conseil de la transition pour lancer à nouveau un appel à tous ceux qui hésitent encore à participer à ce grand combat national. Leur place est à nos côtés, aux côtés des membres du HCT, aux côtés du peuple haïtien, dans le combat pour la restauration de la démocratie. Aucune personne, aucun secteur, aucun groupe ne peut prétendre apporter seul une solution durable aux problèmes de notre pays. C'est pourquoi je vais continuer à parler aux uns et aux autres pour chercher à les convaincre de nous rejoindre. Je compte sur les membres du HCT pour m'aider dans ce travail. Je sais que vous avez déjà commencé à le faire, mais il faudra continuer sans relâche. Nous avons besoin d'une forte mobilisation de tous nos compatriotes pour qu'ils participent massivement aux prochaines consultations populaires. Il en va ah, de la légitimité des nouveaux élus. Mesdames, Messieurs, gouvernement a engagé une série de réformes qui commençaient par de bons résultats façon sérieuse et responsable, nous gérer les finances publiques, ben permettre aux institutions financières internationales de recommencer à nous confiance. Chaque mois, nous continuons à faire belles recettes dans la douane. E et moins certain, nous avons augmenté toujours. Ça ne fait pas tout le monde content. Mais il faut que nous persévérions dans ce chemin parce que l'État a besoin de plus de moyens pour le bail peuple plus de services. Le Fonds monétaire international a choisi notre pays parmi les premiers bénéficiaires de son nouveau programme Food Shock Window. Malgré les réticences de certains, une enveloppe a été mise à la disposition de l'État haïtien pour nous aider à atténuer un tant soit peu pour les plus vulnérables les chocs occasionnés par la hausse des prix des, premières, des produits de première nécessité. -moi. Il nous incombe maintenant de démontrer en toute transparence que nous avons la capacité d'absorber une telle somme dans un court laps de temps, sans que la moine, le moindre centime soit détourné. Nous avons prévu à ce défait de mettre en place des mécanismes qui permettent de nous assurer que l'argent sera dépensé au profit de ceux qui sont menacés par l'insécurité alimentaire. Toutes les administrations qui participeront de long, près ou de loin à la mise en œuvre de ce projet le feront dans la transparence et sont tenues de rendre compte. Mesdames, madame, Messieurs, les membres du HCT, la tâche qui nous attend ne sera pas facile, mais elle est tellement exaltante. Nous serons ensemble, soudés, pour faire face aux difficultés et pour surmonter les obstacles la main dans la main. À tous ceux qui s'étaient engagés avec nous dès le départ dans l'accord du 11 septembre 2021, à tous ceux qui ont agrandi le cercle en adhérant au consensus national du 21 décembre 2022. À ceux qui, dans les jours et les mois qui viennent, accepteront de prendre le train en marche. Nous disons que notre but unique est la sauvegarde de notre patrie commune. Nous inverserons ensemble la courbe, nous gagnerons le pari. Haïti, c'est pour nous toutes. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser des remerciements à toutes celles et à tous ceux nationaux et amis étrangers qui ont travaillé pour faciliter la signature du consensus national qui a donné naissance au Conseil de transition que nous installons aujourd'hui. un remerciement spécial pour nos compatriotes du comité de facilitation qui se sont donnés sans compter pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Le travail de rassemblement va se poursuivre jusqu'à la dernière heure. Certes, nous n'obtiendrons peut-être pas l'unanimité, mais nous espérons que toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté nous retrouverons en chemin. J'ose espérer que l'histoire se souviendra de cette journée comme le point de départ du grand rassemblement des Haïtiennes et des Haïtiens de tous horizons pour le renouvellement national. Que Dieu protège et bénisse notre cher pays. Vive la République Vive ici. Je vous remercie. Nous arrivons à la fin de cette cérémonie d'installation du Haut conseil de transition, le Haut conseil de transition composé de trois membres. Madame Miranda Hippolyte Maniga, choisie par le secteur politique. M. Laurent Saint-Cyr, choisi par le secteur économique. Et M. Calix de Florida, choisi par le secteur social. Nous allons passer maintenant aux salutations d'usage. ministre et le secrétaire d'État, le corps diplomatique. Le président privé. d'abord le gouvernement la République, les ministres et le secrétaire d'État, pour les salutations d'usage au, au Conseil de transition. La paix, directeur général.